Hey yo les gamers, donc euh, aujourd'hui je vais faire euh, un message à caractère informatif très important car euh, aujourd'hui je vais annoncer malheureusement euh, que en fait la Wartube 2020 et 2021 sont annulées. Si vous savez pas c'est quoi, euh, en fait, euh, je vais tout vous expliquer, en fait c'est euh, un tournoi que j'ai voulu euh, créer. Euh, parce que bah, c'était fun quoi, genre il, normalement il devait arriver en juin, donc il y aurait de la Wartube 2020 en juin. Et juste après en juillet il y aurait 2021 parce qu'on a pris un an de retard. Et c'est un tournoi, enfin c'est pas vraiment un tournoi, en gros c'est une espèce de chaîne YouTube au-dessus. Euh, chaque année il y aura des Wartube, des tournois quoi, sur un jeu spécifique. Et normalement vous dès le jeu dans le serveur Discord officiel Wartube entre plusieurs jeux et euh, du coup maintenant on peut pas faire euh, la war tube 2020 ni 2021 euh, à cause de l'intervention de macron hier qui a un confinement et on voulait en profiter euh, maintenant pendant les vacances et tout pour euh, faire bah, la war tube tout simplement le montage et tout ça prend énormément de temps vous allez me dire oui mais c'est un chemin et tout mais, mais en plus, on peut pas se voir, du coup, vous allez me dire, ouais, on peut se branler sur Discord, mais on a vraiment euh, un planning. Et que malheureusement, avec le confinement, on ne peut pas se réaliser. Donc, bah, je voulais vous dire que malheureusement, c'est annulé, encore une fois. Donc, euh, Macron, je mets tout de suite Et puis voilà, quoi. Bon. C'est une blague.